Mesdames et messieurs Nous sommes En stream Bon allez c'est parti Bon tout le monde on est parti pour euh, Un petit Destiny 2 Voilà On a lancé le record J'espère que vous allez bien Ici, Anouk c'est quoi encore les règles du jeu En gros c'est simple Tu vois Top Gun c'est un peu pareil Au bout de 20 minutes de jeu tu as euh, deux rôles qui sont attribués, enfin trois rôles, enfin quatre rôles plutôt Tu as le Kira, en fait le Kira il aura un Death Note où, euh, où il pourra en fait euh, enlever la vie de n'importe quel joueur qu'il souhaite en vrai. Ensuite tu auras le L, le L, le B, le son, il a une ou et en fait euh, il peut euh, enlever la moitié de la vie que du Kira s'il le touche avec la ou euh, Si les Kiras sont reveal, tous les L peuvent lui enlever la vie Le Shinigami, le Shinigami en fait il voit le Kira et si le Shinigami meurt, le Kira est directement reveal Ça va, Ça va bah toujours, moi ça va toujours Il y a quelqu'un de Kira là. On va oh, débattre tout le monde J'ai jamais été Kira, j'ai toujours été enquêteur. Il est où Dwarf pas Dwarf Dwarf Non mais il est où Dwarf, il est, dwarf. Je... Il, il, il est est où Dwarf je... il, il est où Dwarf Bis Bon bah dis que ta mère hein Je sais pas où il est... À moi À moi Tu veux des poulets? Tu T'es où en fait? De façon, derrière je toi? Même moi je suis derrière toi. Non, bah moi aussi je suis derrière toi. Mais euh, moi je suis derrière toi. Non, bah moi aussi. Ah, c'est dingue parce que moi j'ai l'impression d'être. Bah moi j'avais vraiment l'impression d'être derrière toi, tu vois. Fils de <rire> pute, on a eu la idée. Ah bah salut! Ah bah merde. salut! Putain, <rire> mais j'avais vraiment l'impression d'être derrière toi quoi! Je venais de là, c'est bon, Putain, putain on... <rire> non, non, non, par, co par contre, c'est moi qui me parle là! Mais mine la dirt! Merde! Ouais, comme ça, t'as compris! Voilà! Dites merde, de ça sert à quoi de miner la dirt? Regarde, regarde! Bah ça sert à ce que je te prenne ton endroit! Oh, <rire> dis <Manique> ta merde! <rire> <rire> yes! Il n'y en a qu'un. Donc bah yes Alors finalité et Death Note. On espère vraiment être Kira. Je vous l'avoue et euh, je le veux vraiment parce que je n'ai jamais été Kira. Et si je suis Kira, je vous jure que je twerk. Je suis Kira, je -Turk, hein. Allez, je suis Kira, je teurc. Je suis Kira, je teurc. Je suis Kira, je, -Turk. Kira je -Turk. Allez, Inch'Allah. Inch'Allah et. On va débattre tout le monde. J'ai jamais été Kira. J'ai toujours été enquêteur. Mais la vie de ma mère, je suis toujours enquêteur. Mais le plugin il fait comme des pieds, je suis sûr. Kenai, nique ta mère. Allo Allo Ouais je suis là. Hey oh, Sérieux Ouais hein. Non bah non. En fait. J'ai vraiment pas trouvé de diamant en plus. Vraiment, ouais. vraiment. Mec, chance, ouais je sais. Oh, mais il descend Il descend couche 13 et tout hein, mais il n'y a pas de diamant. Nice. Nice. C'est parfait là. Ouais. Ah je croyais que t'allais mentir. Y'a eu le Non non dégage mec mec <rire> non, non non non non la vie la <rire> <l> <rire> <rire> oh, vie de hein, la y de vas-y de la vie c'est la vie de la vie de la vie de la vie de de t'inquiète pas Merci. arrêter euh, sa chaîne youtube non si bon si ouais. non j'ai pas vraiment arrêté j'étais en chômage technique non si as non si aussi t'es euh, aussi, aussi, aussi, aussi enquêteur eh t'es aussi enquêteur ben, en fait euh, j'ai une petite loupe dans mais mec au début t'as le petit sachet c'est claim mais genre le truc comme dire une, une arme de gaz pour pote ah mais qu'est ce qu'il fait là toi quoi mais comment tu. Mais, mais mec Quoi T'es elle non, je suis pas elle. T'es quoi Je suis enquêteur. Mais y'a pas de claim Si Pour la non. petite boussole là. J'ai pas de claim, mec. Moi j'ai enquêteur. Fais slash c claim. Fais slash c, claim. c, slash c claim. Slash c claim. What Non, j'ai rien. Sérieux bis oh Vas-y je te laisse tu veux, je te laisse je vais pas te ruiner ton stream mais putain tu vas me cramer euh, non, cœurs, Mec Ouais non j'ai deux coeurs mec c'est chaud je sais pas honnêtement je veux pas te tuer parce que j'ai avec ta game je suis tellement dans la merde Bah tu sais quoi on fait comme si. On fait comme euh, si, si je savais réalité, rien et je te jure si j'entends un truc, un non, truc je... qui dépasse Non mais De quoi De quoi j'ai oublié ah de quoi Oui, ça oh, va rien passer, d'accord Il s'est passé quoi T'es enquêteur en T'es enquêteur eh en Oui, je suis enquêteur. Bah oui, ben. bah oui. Bon, on est d'accord oui. ben, Pourquoi tu me casses les couilles, euh, puissant Du coup, t'as pas besoin de gaspiller 3 coeurs sur moi Tu peux me passer des gaps mmh, Ouais, tiens. Merci beaucoup. Ouais, pas beaucoup mais en ai plus. Attention, je peux te l'enlever à tout moment. <rire> Mec, c'est quoi le de la mort mais en fait, t'es Kira Mais me fais pas Me fais pas, me fais pas, ça la moitié de ma vie Kira, Hein Mec, va pas le tir aux autres, la guerre, tu, vas pas, tu vas <rire> pas, Mais <rire> tout va bien, du coup Bah ouais Mais je sais pas, tout va bien N'est-ce pas, tout va bien, Forest Hein Hein Hein Tout va bien je te ton drone, tout va bien Dis que tout va bien Forest Dis que tout va bien Oh j'ai pas du tout un flingue euh, sur ma tente, pas du tout Et, et là j'ai que je suis avec Azmog, il est soit Kira soit Shinigami. Je sais pas pourquoi il m'a dit ça par contre. Ah c'est dur qu'il est Kira. Si il est Shinigami qui dit que Azmog est Kira, ah. et ben c'est dur qu'Azmog est vraiment Kira. Oui oui mais il y a tout ça à dire ça genre. Parce que en fait, je l'ai entendu. Parce que en fait, j'ai gavé avec lui et du coup je vais remonter et je lui ai envoyé que je vais remonter, j'ai vers vous. Et, euh, hein et, et là je l'ai entendu et je suis remonté et genre deux minutes plus tard il m'a envoyé un truc <rire> Du coup gros t'as pas dit ton pouvoir Ah c'était il m'a dit, non je peux utiliser C'était il... je peux utiliser mon pouvoir pour voir la vie de quelqu'un par contre Bah attends je vais voir la chaîne comme ça, attends bouge plus Slash... Mais euh, okay. moi je suis un carrément Ouais mais comme ça genre en fight euh, je peux voir ta vie <rire> voilà. et son, Ils sont sont les des autres Derrière ouais. Oh C'était sûr ça, ça, ça, ça, Ton frère qui il bosse le journée, non Ouais, à gauche. Salut, groseille. Salut, aïe. Oh, y a fact, y a facto Là, ici! Là, ici! What? Mais je me suis fait Kira, j'avais pas vu! Derrière moi, y'a Kira! Quoi? Oh putain! Bon, bah, c'est une je me reprends les fights! Putain! Y'a Kira derrière nous, les gars! Mais tu peux utiliser ton truc! Ils sont relous, du coup! Quoi? Non, j'avoue, trop flou! Ils m'ont peur, y'a ma game! Ah non, mais bah, j'ai pas d'achat! J'ai pas de flèche! Faut ouais, voir! Pas voir! Bah, attends, go les rush eux-mêmes! Putain, oh, ils sont ouais. relous, les autres! là ah, ça m'a à 5 heures les gars. Au-dessus! Au-dessus! Ah, mais je suis tout seul! Ah, mais Derrière moi, au-dessus! En dessous! En dessous! En dessous! En dessous! En dessous! En dessous! En dessous! En dessous! En dessous! En dessous! En dessous! En dessous! En dessous! Les t'as des, des, des flèches Venez. Euh, tiens. Go back, go back, go back. Prends, les gars, Les flèches, les flèches, les flèches. Les flèches et les gars s'il te plaît. Tiens, tiens bon. Ah, Ah, mais je suis trop ah ouais. cher, mort. Je suis mort, Ah bien joué. ah oh, les gars. Bah, ça, nous, cool. ça nous clean. Ah bah, voilà. nous ça fait voir comment il chient en VSCam, genre. On fait piste hein vraiment Oh mais Oh oui notre team <rire> Les gars oh, pas de s'il te plaît Fais pas le cancer Oh c'est... Oh Tu me pars oh par sur, sur un autre ton. Tu me pars sur un autre ton. C'est bon c'est bon arrêtez, arrêtez arrêtez J'aime vidéos Je, montre, je <rire> Moi je ne pas Pourquoi tu gâches s'il vous Allez fighté, fighté. Demi volé, pas Ouais Second poteau pas mort La frappe de Benjamin pas mort Tu sais que si on tue les Shinies t'as leur pomme de mort hein. T'as leur pomme de la mort et tu peux régénérer. De quoi C'est vrai Les gars vous voulez que je vous avoue un truc Je savais que Bis il était Kira ah ouais. Bah en fait il m'a attaqué au début et il m'a laissé à deux h et demi Il m'a dit non mais j'ai pas envie de niquer ton stream au final <rire> Du coup je dis Avec bon j'ai tout oublié J'ai tout oublié C'est à dire bah, J'ai dit que j'avais tout oublié Enfin que j'avais oublié qui était Kira et tout Mais t'es full P3 maintenant Bichard non P3 P3 P3 P3 ouais, ok Allo la police y'a un mec qui m'a tapé T'es con quoi c'est nous hey, tu... hey, Déjà moi dans mon milieu on dit bonjour ah. Ah, pas... Il a pas dit bonjour Touché je suis encore imprévisible ce que je fais aujourd'hui. Je ne touche pas à l'arc. Ouais. Non, ah enfin, oui oui, Exactement. mais c'est juste pas nous. Fonce pas, fonce pas. Et, et, et voici il y a pas des gens. Ah, non, un mec solo à droite. Putain mais je suis trop fort à l'arc. Y'a un mec solo à droite. Moi je vous laisse à les gens, moi je reste derrière. Euh, Y'en a un Kira là-haut. Hit oh Cholim! Cholim! Sur moi! Les gars, les gars, sur moi! Eh hey Les fous! Aidez-moi! C'est bon, strat de la tortue. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. T'inquiète, prat... strat de la tortue, mec. Ouais, turtle, turtle, T'as tué, tu recule, recule, recule, recule. Ah, j'ai plus de flèches. Le les flèches, les flèches, les flèches, les flèches, flèches. flèches, flèches. J'ai rien. Flèches. Flèche. C'est vraiment épique ce qui se passe. J'ai plus de flèches. Non, pas moi. Mais Kira, Non, pas moi. Oui, mais pas bah Kira. Il est 18 minutes. On, a... On fait le nick.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 J'en suis pas en train de me défendre des games Mais Sam... Eh là Elle a tellement de gaffe mec c'est un Kira Est-ce que tu es Kira franchement Maman non, non. Ouais, je t'ai fait de la vie. Jira ah, mec, Kira nous on adore. T'es okay, t'as tellement de gaffe Non mais mec je vais mourir. Oh non. Allez on y a un Goldfire. J'en ai plus. Oh, Moi je suis mort. GG non, GG GG gros... ah. gros... ah, gros... Je suis un Ah Eh Eh vous nous tuez pas hein. Vas-y tuez le lui Non non les grilles le base C'est chiant le, le le bas, bas, des désolé En fait ils ont L'autre il voulait tuer euh, Dwarf Ça récupère sa vie mais Oh oui Et bah du coup ça va ça pas, ça a pas, pas trop marcher. <rire> oh <rire> <rire> Je suis KS Oh <rire> <Yes. rire> ah Non j'ai pas KS. Pose le gravel, pose le gravel. y'a viens, un jeune y a des gens... Il facto à gauche, il y a facto à gauche, il y a facto, ouais. facto là. C'était fait combien de 7, euh, ah, vous ça. êtes 4? Ouais, bah ouais, bah ouais. Bah, go, hein. Vas-y, go fight, de toute façon. <rire> bah, vas-y, go fight, hein. Pour ça, on me les gâche à 5 heures, donc. T'as pas eu du tout de <rire> flèche, c'est pour ça? Il est bon, je pars. Ouais, tu Ouais, c'est vrai. Merci Beast, hein. On le remerciera pas. C'est pas Beast. C'est pas Beast. Non, c'est pas Beast. Prochain. Prochain. Il voir. Je suis dans la merde. J'ai Aidez-moi les mecs. Il m'a l'autre jour, je pas le tuer. Oh bichon, je pensais que tu voulais un V1 Attends, tu voulais un V1 Mais oui Non, non, il y avait, y avait euh, facto tout à l'heure. Mais non, facto il était sur Demi ou Dwarf. Ah, je <sighs> me fais combo! Allez, j'ai combo Bichard! <rire> j'ai plus de blocs. J'ai plus de blocs, GG. GG, je pouvais <environ> rien faire. Oh! rien oh oh no, faire. Voilà. Oh, mais il a encore un temps celui! Oh, ah, ah, mais y'a des gens partout! <rire> <rire> Attendez, faut qu'on reste ensemble. C'est un, un belge, Je j'suis toujours beau! Ouais, moi aussi! Ah non, bah, je t'ai bugué dans le bloc. Ah bah. Ah merde, dors, dors, dors, dors! T'inquiète, t'inquiète. Oh, pas drôle là! Oh la tente ce malade! En fait, de bah go faire un 2vs 3 là! Mais je suis à 5 heures gros! Ah mais moi je suis à 4k! En fait c'est le genre de mec qu'ils ont farmé genre P4! Ah, Aïe la broc! Oh, oh ouais, vas-y, vas-y remets ton casque! Remets ton casque! Remets ton casque! Vas-y, 1v1 s'il te plaît, d'accord? Je vais casque, 1v1! Attends j'ai pas heal! Oh la gueule, c'est mal! Eh ah, mais j'ai pas. Ah non? Fais-moi un verre, j'ai pas de cash j'ai pas de cash j'ai pas Ok, ok, ok. Moi ouais, je veux juste que les idiots. T'as des gens bien. qui ont des arcs, euh, tout ça. Euh. Et t'as plus de cash c'est quoi? T'as un gros gamin, la vie de ma mère, tu mérites la mort. Tu mérites <rires> que tu m'aides, non. J'ai eu le kill. Reviens là, reviens là, reviens là, reviens là! Moi c'était fun, c'était cool. Merci beaucoup.